Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment faire euh, des photos dans SketchUp. Euh, alors, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que dans Sweet Home. Il y a cependant quelques astuces à connaître. Alors, première chose, il faut obligatoirement, dans Affichage, décocher les guides. On peut également décocher les axes qu'on voit au fond, qui sont bleu, rouge et vert. Voilà. Voilà. Ensuite, pour ajouter un petit peu de réalisme, toujours dans l'affichage, on va ajouter des ombres. Voilà, on voit les ombres de l'arbre par exemple sur la maison. Euh, il y a souvent un petit réglage à faire pour éviter d'avoir des ombres sur la piscine. Pour cela, on va dans Fenêtre, on choisit le menu ombre Et là, on peut. Là, euh, pourquoi il ne veut pas Hop là. Là, on peut, en changeant la date et l'heure de l'année, changer la position du soleil et donc changer la position des ombres. Voilà. Le but étant d'éviter les ombres grises sur la piscine qui sont très moches et de trouver quelque chose d'un petit peu sympathique. Voilà, je vais laisser comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, euh, il n'y a plus qu'à trouver un angle de vue euh, correct. Euh, moi, je vous suggère soit la vue de dessus, qui peut servir à montrer la façon dont est implantée la maison sur le terrain. Donc en zoomant correctement pour qu'on voit bien le terrain, etc. voilà Soit, là pour imiter ce qu'on appellerait une visite virtuelle, c'est-à-dire à hauteur d'un personnage qui vient voir la maison. Donc soit du côté de la route, soit du côté de la piscine, qui en général est un peu plus sympathique, parce que ça fait un peu plus envie avec la piscine. Voilà. Une fois que la vue est réglée, c'est simple, fichier, exporter, Hop. graphique 2D. Et là, vous enregistrez directement l'image de ce que vous voyez à l'écran. Il n'y a pas de calcul qui se fait, c'est instantané. Il n'y a plus qu'à l'enregistrer dans le bon dossier avec un nom qui soit assez pratique pour vous, pour vous rappeler ce que c'est. Et c'est bon. Voilà. Euh, dernière petite chose qui peut être faite, il est possible de mettre des styles sur l'affichage. Hop là. C'est-à-dire changer la façon dont sont dessinées les arêtes et les faces. Vous pouvez faire un petit tour dans style assorti Vous avez des styles plus ou moins étranges. Certains peuvent être plutôt sympathiques. Voilà, toujours penser à enlever les guides. Bon pourquoi pas. Euh, D'autres sont carrément inutilisables parce qu'ils n'ont pas les couleurs, euh, les couleurs normales. Voilà donc. Vous pouvez éventuellement faire un tour là-dedans. Pour les plus courageux, vous pouvez tenter un mélange entre plusieurs styles en utilisant le, le petit paramètre mélange. Voilà. Euh, ce qui serait intéressant pour vous, ça serait de faire au moins trois photos. Une vue de dessus et deux vues type vide virtuelle, une vue de, de la rivière et une vue de la route. Voilà. Bon travail à tous.